Bonjour le stream, bonjour tout le monde, vous allez bien C'est parti les gars, le début de la série 2v2, on va essayer d'aller le plus loin possible Ah oui, okay, bien joué, l'autre il est en haut à droite Ah il a quitté direct il est en haut à droite, ouais. il a quitté direct le bonhomme What ah, ah il est, est chez lui Oh, oh Oh, oh, oh peut-être à 1-0, c'est beau ça Bien joué, gros, voilà oh, C'est beau, j'avance Oh, oh, <rire> oh, petit, mon petit oh, petit, petit. Non, tu verras, en fait je pense que c'est. Je pense que le 100-0, si on se concentre vraiment, je pense que c'est faisable. Bon. Après, c'est chaud, c'est bah, long, en fait... mais je pense que c'est faisable. Bah, il a quitté. Ouais, bah voilà. Wouhou! 1-0 GG un 0. dans le chat, s'il vous plaît, les gars. Et tu vois, l'autre est à droite. T'inquiète. Oh, j'ai eu peur! Je l'ai oh, oh, vu, <rire> oh, vu au dernier -0, moment, frère. Oh, je l'ai vu au dernier moment. 4-0, il est solo. Ah, il tapait taper son meilleur rush croupier en fait, d'accord. Tu vois, il est chaud le mec là, il est 4-0 solo. Oh putain il m'a déjà, il a une couille Ok j'ai 1 HP hein Enfin non 50, 54 Il est au fond de chez lui, il m'a vu Il est au fond chez lui, je l'ai nade Je l'ai pas touché, touché, je l'ai touché Attends, attends, attends, tout de suite Bien joué Zi Je l'ai vu, je l'ai vu après mais Ouais je l'ai vu aussi, t'inquiète Zi on est ensemble Escalier, top, il a pris deux balles, moins 70 Boum Ok mort, ok je pas trop Ouh je suis un fils de pute, je me suis auto Bien joué gros Bien joué. à gauche, l'autre à droite il croise le mid, il va à gauche je sais... je sais pas où il est là Oh, oh bien joué a... oh. Okay. ok je l'ai touché, il, il est, est mid es plein à mid Mort euh, L'autre est au fond à droite, ah non il, il push le mid, en dessous, de toi. en dessous de toi Ok mort, let's go Wouhou oui, mort Gauche ou droite Gauche mort. Et voilà Au revoir messieurs Il a fait illusion de rune le gars hein. League m'a lavé, bas droite, juste contact à toi, derrière les, derrière les petites caisses contact. Oh ouais, dommage! Ouais, il m'a f... flippé frère. Oh il est en train de cargaison. De gauche mort. Droite cargaison. Je l'ai para, je l'ai para, il est para. J'avance en visant hein, vraiment. Allez. <rire> Go okay, regarde, là, je t'ai dit j'avance en visant, j'ai pas menti gros. <rire> ok c'est beau, c'est beau, 2-0, on est plus que 98. <rire> Allez, plus que 98 dit. Regarde, en deuxième on a un pompe. Ouais. C et cette map elle est un peu bâtarde. Hein. Weak, à gauche. Le, à gauche oui, à oh, gauche, il, oh, il m'a accroché au pompe, il est weak chez nous. Les deux sont weak. Ok, et l'autre chez nous et il est weak. Voilà, en haut à droite. Voilà, tu l'as vu. Oh, bien joué. Boum. Oh la la la la, mon dieu. <rire> Magnifique, gros. <rire> au top direct. À droite, à droite, mort. Top, top, mort. Let's go. Il est au fond de ouais, il est il mort assiste. Je suis sur le drapeau, il n'y a personne Ok, ok, c'est simple, il était dans le coin, quel sale fils de pute En haut à gauche et il est venu chez nous Oh le coin de bâtard de merde J'ai Il est tué, il est tué, à gauche Je jure, ce flingue, je arrive pas, c'est tellement nul Oh, oh, oh, oh Un, un, droite, un droite, à droite, un à droite, un à droite, deuxième ça. Il est à ta gauche Il m'a, je l'ai touché bon. okay, <rire> Oh non, il est à droite en train il de viser dire. Il m'a touché, il monte en haut, il monte en haut. Okay. Oh, oh, oh, oh, nice. Nice. oh le monsieur C'est PC. Ok, au fond de chez lui comme au spawn, comme au spawn. Bon. Et l'autre, je sais pas. J'ai pas eu la sur l'autre, il doit être au fond à gauche. Oh il m'a tué, il est au fond à gauche. Plus d'HP, je vous le sens. <rire> nice, nice. nice. <rire> Il a cru qu'il me ouais, Hey enculé, Tu veux toi. jouer au campeur avec Zach <rire> Tu ah, veux jouer horrible. au campeur avec Zac ?» Mais Il n'a pas, pas bougé du début, j'ai je jeté la grenade ici, il était là, putain. Il m'a dit « J'ai fait 30 victoires d'affilée hier, après je suis tombé sur des génies, donc tu vois, peut-être que je sais pas. » On verra, ouais. on verra, gros. Moi je t'ai dit, on prend les games l'une après l'autre et oui et will see, hein. Gauche weak. À je fond. Ah, un à droite, à droite sur moi. Gauche mort. Bien joué. Ah, il m'a ouais, ouais. touché. Mort ouais, à gauche. Sur moi, sur moi, bah ouais. voilà, c'est sur le premier tir Ok, il y en a qui arrive couché. derrière nous, derrière nous C'est moi qui est stun Bien Putain, joué mais... vache Qui Qu à gauche bon. oh, Droit Il m'a stun Oui, oui, oui, oui Oh la la la la la la Regarde, il va me détester, gros Oh, il tire toi à côté <rire> Oh oh oh t'as pris tellement de balles, quand même Oh <rire> <Hey>, Eh, attention, gros bon. <rire> T'es deck d'avoir du calvisie ouais. non parce que sans calbici j'aurais jamais vu que j'étais 10 fois mieux chaud bon. Allez voir une de mes vidéos BO3 quand j'avais <rire> encore des cheveux gros euh. Bien le bonjour, c'est le retour de la personne qui ambiance ton dimanche. Ah, j'étais moins bien. beau. J'étais beau hein, toujours hein, oubliez pas, je suis j'ai un sex à pile de ouf tu vois. Mais... Oh, oh dommage. Putain je l'ai vu au dernier moment avec l'ombre Ouais, ouais t'aurais pas pu de toute façon. Stun. Oh. Ok, ok, c'est celui que j'ai stun. L'autre il est, c est euh, au fond à gauche. Au fond, au fond à gauche, ouais, j'essaie de stun, nice. Bon 4-0. Attention hein, niveau 143, niveau 123, on risque d'avoir... Ouais, là, là, là ils sont vénères. En plus, Atrium, je la connais pas du tout, Oui, euh, mid. J'ai voulu faire le con, euh, il coup. est euh, en mid encore. J'ai voulu faire le con, couteau de lancer, j'avais oublié qu'il fallait tryhard. C'est... là c'est bad, non, c'est my bad. Il a pris des... deux hits, sérieux Il a pris deux hits, full sum. What Mais arrête Mais je lui avais mis un hit en plus avant, je me suis retourné parce que je me dis le qu'il est bon c'est la deuxième mid par que je lui mets! What the fuck! J'ai eu l'assist la et l'autre est à droite sur moi, à droite. avec toi, c'est avec toi. Touché. Il m'a touché, il m'a touché. C'est ah bah le stun. Wouh! <rire> okay, il y en a à droite trop... direct. Il est collé à moi. Wick, wick, wick, wick à droite Et Bien joué, gros. Voilà, Zi! Wick, wick, wick, wick, wick, wick. Il, a pris... il est wick à droite. Ouais, c'est lui, ah, parfait. L'autre il est à ta gauche, j'en suis sûr. Super gros! J'ai les, les deux en visu, le, der le dernier à ta droite. Contact à toi. <rire> <Nice>. <rire> Regarde en était, se là, du mal. <rire> Il s'est planqué sous l'arbre, ouais, dans un petit coin, je pense. Ah non, ouais. <rire> Excellent. Allez, 5-0. Allez, 5-0. Euh, top gauche. Oh, super, gros. Tu m'as bien cover. A la sortie de, des trucs, j'ai nail. J'ai touché, j'ai touché à la sortie. A droite? Je vais, ouais, je vais avancer à en full visée. Ouais, je vais avancer en full visé. Bon. Attention. Ouais, c'est sûr qu'il est là ah, il, est, il est là Wick oui, oui, au fond de chez lui Ta à gauche quoi. tu l'as entendu oh, oh, merde. oh il voulait stimuler le con Oh le con Flingue Bâtard ils, ils, sont, ils sont chauds Oh le bâtard Ils sont très très chauds <rire> yeah. Ah Je me suis fait focus par les deux, ils, sont, ils ont rush les deux omid Ils jouent que, ils jouent full flingue Allez, niche ta mère! Wouuuu! Par contre, là, t'étais de dos et tout loupé. Hein. Je t'ai envoyé un C4. Mort, l'autre il est là. Let's go, bien joué, gros. Et bah ben voilà, c'est zéro. Là, euh, cette map là, c'est chaud. On et marrant, oh, il est déjà. A... Il est Elgitch, moi à gauche aussi. Ok, je suis low. Je suis fait ah, mollo. Mort, il nous a rushé à gauche. Dans la cargaison droite. Il m'a mis à temps, il m'a mis une balle là Ah ouais mais t'avais 16 HP je crois, comme ça Ouais, ok c'est vrai Il m'a vu bouger à gauche, il m'a vu bouger à Chut, gauche gauche 1 HP mort oh, Je l'ai entendu, entendu au de dernier moment, barres. il le savait le fils de putain Ok, il a pris deux balles Il est à gauche hein, ouais. encore il m'a touché J'essaie de le para si tu veux le push euh, Mort, mort Il m'a grenade aussi, il m'a tué Ouf est Super oui, super oui, super oui A droite Ouais Bien joué à Et à gauche C'est bon Il push, il push vraiment En bas, oh, juste contact à toi Oh le chien Il blague 0 J'essaie de le par okay, là Ok je l'ai touché, je l'ai touché Il a 2HP J'ai loupé Il devait, ouais il avait vraiment 2HP Putain oh. oui il te Top il a pris. Oh bah voilà. Ok on a touché encore. GG gros. Mon gars il me touche, il me te jure qu'il me touche oh. de ses balles, c'est incroyable hein. Fais gaffe il push cargaison. Oui te loupais. Top, y'en a un au top, un au top, dernier au top. Chaud le greta alors. Il a sauté de tu l'as vu. Au moment où tu étais en train de te retourner il a sauté. Le timing il est, très est très horrible. horrible le timing est horrible. Putain mon gars, ils ont. Oh. Aïe ah, il gros c'est tendu. Touché Weak, weak que je fais au fond à gauche en bas mort gros wow oh, hein. pêche la cargaison de gauche on m'a Oh non je l'ai entendu au dernier moment ni au fond à gauche oh, bah dommage putain j'allais tirer je dommage, le touchais ils font pas de bruit ils font pas de bruit des génies vraiment des, des génies là regarde boum je le touchais oh, rien à dire C'était chaud. Enfin, franchement c'était pas les meilleurs mecs au niveau du shoot et non des moves, mais ils connaissaient ils connaissaient ils connaissaient trop bien le mode ils faisaient aucun bruit bah, c'est exactement les mêmes. C'est combien de jeux Ah ouais 127 et 128, c'est exactement encore les mêmes. On prend notre manche Et on va bah, vas-y, on essaye. Bon, bah, au pire, si on repère, on repère, mais bon. Ah. Il y en a un qui me dit on dit que si vous gagnez, ça annule ah. la défaite. Wick, ah, ouais. oui. mort. What On s'est entre gros Pas enfin, où il est, hein Ah ouais. Prends ton attends. What T'étais low, t'étais low, t'étais low. Ah, Je l'avais bien touché pour toi, ouais, c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'HP, mais. T'as 97, hein. J'ai pas est combien est... Okay. 3 HP, gros. Ton nom oui il Pardon Mais pardon Il était même pas à 100 HP, je lui remets 3 balles, what the fuck Ah c'est chiant, on prend un fessé là Je allez, pense que c'est les deux créateurs du mod hein, qui sont les, <rire> les meilleurs, hein. vraiment. Frère Dans 0,5 hein. Cargaison bleue, je l'ai mis en pour la peine. Ah c'est une termite il push la gauche, il met que des têtes. C'est vraiment sur ma duel, je peux vraiment rien faire quoi. Au... Oh, elle est dans ta mère! Ok, c'est bon, on a pas pris le <rire> 0-6. Top. Ah, top gauche, one shot, top de C'est abusé gros. <rire> mais que le pire, c'est que je l'ai bien touché hein! Genre, je l'ai bien touché avant, lui il fait tout scope n'importe où. <rire> ah je te jure, ils ont codé le jeu, c'est eux qui l'ont créé, c'est son, son père, c'est très je c'est... Ah, agent Zidar au rapport <rire> 07 non Ok, au fond de chez lui, il se cache dans la cargaison. Wick. Bien joué, l'autre est oui L'autre mort. Il est où Il est chez lui, dans la cargaison de chez lui. T'es prêt 3, non. 2, -y, go. <rire> <rire> Et des ragondins, mon gars, ils sont horribles. <rire> <rire> oh, ils sont horribles. Attends, attends, attends, mort. L'autre il était au fond de il chez lui. Flash. Bien joué, nice. gros. Oh, pute, pute de pute que vous êtes là. <rire> voilà, ça, ça fallait que ça sorte. Top droite, top droite. Mort. L'autre est. HIV. Je suis weak. Wow. Oui, voilà là, le, là où t'étais avant. On vient jouer gros. Moi aussi. T'inquiète, nice. on a un teamwork ensemble. Droite. Droite, je crois. Mort à droite, et je crois qu'il est au-dessus de moi l'autre. Il, il a reback. Nice. Wouhou A ta droite Weak Oh il est sur moi collé non, putain, ah, non, Il m'a bloqué mon gars Non pas dedans mais derrière, je crois. Et au-dessus Nice. Dans ta mère, toi. On est bien, on est bien, on est bien. Allez, à gauche. Ah, derrière toi, il est limite. il est mid, il est mid. Il est mid, il est mid. Il va, il il Faut juste que tu vois la cargaison. Nice. Oh là. Oh, oh, oh. Bah voilà, c'est beau. On va pas C'est bon C'est dommage, on aurait pu être en 13-14. Ouais, ah, euh, c'est vrai, c'est vrai. Tant pis, c'est hein, le jeu. Vrai. Mais c'est pas mal. 7-0, on est bien. Ouais, bah voilà, nickel. Ça fait fort on sympathique On reprend mercredi si tu veux. Yes, mercredi. Euh, ça ouais, on va mercredi, mmh. mardi, enfin on verra. Yes, je te mets ça, je pense. Merci beaucoup. Allez. Ça marche. Soir. Allez, à plus. Bon, sur le stream, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis bisous. Salut les gars